Moi, dites votre nom, je choisis d'ouvrir mon cœur et mon esprit volontairement aux faveurs illimitées de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, l'abondance sous toutes ces formes que Dieu dans son amour a longtemps réservées pour moi et ma famille. Amen. Comment procéder Récitez le credo sur le crucifix, notre Père sur les deux gros grains. Je vous salue Marie sur les trois petits grains, Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie sur les quatre gros grains suivants. 50 fois la prière de prospérité. Dieu vous bénisse et exauce votre prière.